militaire yanni armé béni on nous tue c'est la devise de, de l'armée mais on ne déshonore pas armé du sanglène rasé toutes les bases rebelles rebelles ne connaît qu'on nous tente tôt l'eau à d'habitude et je ne suis pas à l'avant et je ne suis à l'aïe rappelé au feu mais jacques guillaume les salles mais nous rebelles fait nous Les caricas, nous ça, Mais, nous avons arrêtez, Nous avons fait ça, arrêtez, arrêtez. les rebelles, Nous avons fait les avons le est maxal Alors, c'est clair. Mais En conclusion, du point ça va vous une résistant Ce que suis Comme je y a Un, ce qui est faux. <fragargato> parler... qu a... like Faites-moi le Je de Qu'est-ce que vous Vous Deux. Je de masse. Je vais chef de cabinet. Je gouvernement mais de Maître, Donc, mais l'homme est tellement fâché. Parce les bases rebelles. Alors Que nous conclure. maître. Maintenant. Bon, pour bon conclure, hein, ça, c'est une émission. Bon, me, Mais quand il avez réveillé, il fallait que les morts. Bien sûr, c'est une question donne plusieurs preuves. Maître, question qui est-ce que vous avons une déclaration de persécution qui a régime nous faisons fait de Sonko nous avons fait un tour de l'Ousmane Sonko et nous avons fait un peut que les réfugiés sont pour peut rebelles. Est-ce que vous avez des un tour de l'Ousmane Sonko un de c'est la persécution. Euh, C'est-à-dire je assemblée. heure -e je suis m'a Mais comme l'Ukraine Je suis Kiev. Kiev de ne m'a contre Moscou. Mais quand même, je des choses concrètes à la persécution. Dit, un grand avocat de 33 ans de fait que, nous faisons quoi nous ne pas dans les Mais a des Eh, jibabwe mangil. Eh, À nous dans les années 70, ne du football, dans le oui. hum, les temps. Il y a un orchestre. un orchestre. a un orchestre. un orchestre. un orchestre. famille sec, nous un orchestre. famille un orchestre. un nous sommes fait Donc, je il y a un à Je mais vous mais je la Je pas Je Je veux gagner. Je mais maintenant, les, Nous, arrestations, maître, les arrestations, les arrestations, me dise les arrestations amener Parce que nous section Sénégal, nos collègues, nous amener Quand il y a manifestation, si de fait <son> vivent, que que... mais si il y a des gens qui sont venus pas la Il y a des gens qui sont à du Sénégal. que nous sommes Même si nous sommes de la nous nous, c'est vrai que les Sénégalais ne sont pas là. Il y a des télé de propagande qui ne sont pas des télé d'information. Trois personnes sont en Europe, ils sont en Europe. Donc, c'est vrai que nous devons continuer. Je suis en train de Qu'est-ce que le combat est mené. Je suis en Iran, je suis en Sénégal. Je suis en Sénégal. Je suis en Sénégal. Je suis en conférence de presse. J'ai pris contact avec l'agent malien et les ministères guinéens. Vous avez entendu Je suis en contact avec l'armée du pouvoir de Mali, avec l'armée du pouvoir de Guinée. Donc, je tout j'ai besoin de 200 000 Sénégalais, qui ont délogé Voilà Il y a des cest à dire que le Coup d'État, c'est trop dire. Mais si coup d'État, c'est trop dire. Mais trop dire. pourquoi un coup d'État <muchilisateur> Vous coup d'État. coup d'État. le avez un coup d'État. Vous avez Vous avez un coup un de c'est un non, attention. Macky est trop gentil. Il est trop démocrate. Et Sonko est un dictateur, Hitler. Moquer Sonko. le pouvoir bi. a Et au émission pourquoi inviter vous avez menacé de me radicaliser au été de me dire que je ne pas je que Invité, vous êtes trop, trop complaisant. vous êtes trop par les gens qui viennent. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. Ils Ils viennent. Ils viennent. Ils vous êtes... Ils viennent. mais Ils Ils Ils Ils Ils euh, sorti ou euh, baribari qui euh, Ousmane Sonko alors, du euh, n'yak en m'yane de Sénégalais est-ce que finalement du problème personnel entre maître et la juve avec Ousmane Sonko nous avons souvent sorti acharnement les don du maître Ousmane Sonko alors, Lolo, il y a un qui nous a moi je disais, il y a un même si vous mais au départ, mais moi, j'étais seul. Il y a un il y a il y a un an, il y a un an, un il y a un an, qui y a un il y a un an, il y a un il y a il y a il y a il y a qui il y par parce nous devons démissionné. Nous avons démissionné. Nous Nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous avons Nous Nous avons démissionné. Nous avons Nous Nous je mal, juriste. de monde Mais des voyages Rio de Janeiro. De Chicago, be, de Tunis. Madrid, be, de Bruges. Genève. Mm -hmm. Mais nous, nous ne je suis ministre de la République de 2006 à 2007. De 2007 à 2017, je suis député. Gouvernement, après directement Assemblée nationale. Je suis bureau ministre, je suis bureau assemblée. Donc 12 ans. 10 ans de ministre, 2 ans, de, ans de ministre, et 12 ans, 10 ans de député. Mais pourquoi Est-ce que mon suis est ministre Par exemple, exécutif. Comme l'Assemblée, comme Judiciaire, Oui, ne pas Vous ce il y a le Donc, mission d'alerte en Congo. a avocat du peuple, député du peuple. Il un me Il y a me Il y a un de mais est-ce que nous avons agité et le fait que sortie ne brille Nous avons que nous avons que nous avons dit nous nous Mais nous nous le plus grand voyou du Sénégal. Le plus grand crime. Qu parce que vous avez 14 personnes. Mais maître, vous utilisé. Est-ce qu'il y a encore une également Mais Il ah, est consacré. Il Il Mais Mais Mais Mais comment Mais Mais comment comment je ne suis pas content. Mais Maître. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Maître. Donc, Yo centaines de morts, moi maintenant, je vais faire Mais Mais Maître. Là, ma m ma la deuxième vague allâche, la... sera plus dévastatrice. La première a fait morts. Maître. Mais Ah, Mais Mais la deuxième. Mais Mais Mais Maître Jacques-Carlo, tu l'as appelé à... Deux mots, deux deux mots, deux mots, deux mots, deux sera plus dévastatrice. L'homme est sénégalais. Il a de drap, du a drap, Yo, de, de, de, de, de, de Je ne pense pas que... Je ne pas Deuxième plus dévastatrice ouais hmm. ouais, mais, mais, mais pas mais quand même Alors, maître, dans sommes y a Même si vous avez comme vous Mais nous sommes une ou séni Est-ce que vous gêne par rapport à la sortie de vie? Alors, de mm même année, de mes taux de se tous les jours. Nous avons attendu. Nous avons dit Nous dit que nous qui été en train de 560 hommes appelent à 900. Les 10 ans. Les 10 que Les non, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens un mois juste. Il a des gens qui ah, ne peux pas dire que pas un homme, je pas